Le voyage de l'Akène, texte et illustration Isabelle Courtois, édition MK67, Mon Kamishibai. Lucie est une petite fille qui aime la nature. Elle aime jouer au milieu des fleurs jaunes qui ressemblent à des soleils. Sa maman les appelle des pissenlits. <rire> Quel drôle de nom. Lucie a remarqué que certains de ces soleils sont différents. Ils sont devenus tout blancs. Comme c'est étrange. Aurait-il perdu toute leur lumière Lucie est bien étonnée et contrariée que cette belle fleur se soit éteinte. » La maman de Lucie s'approche en la voyant si triste. Lucie explique « Ma fleur de soleil a perdu toute sa belle lumière. » Sa maman la regarde tendrement et lui explique « Ta belle fleur s'est transformée en petit hélicoptère » qui ne demande qu'à voyager. Cueille-la et souffle sur le pompon d'argent. Lucie souffle sur le pissenlit et tous les petits hélicoptères emportent -le leur trésor dans les airs. Lucie est émerveillée. Le spectacle est magnifique. Lucie remarque que chaque hélicoptère porte un paquet. Sa maman lui explique que ce paquet s'appelle un Aken et qu'il va maintenant voyager grâce à elle. Les Aken prennent effectivement leur envol et l'un d'entre eux, poussé par une brise bienvenue, s'envole haut dans le ciel. Il s'envole si haut, qu'il passe devant la fenêtre de la chambre de Lucie et survole son immeuble. La continue sa balade, poussée par le vent d'automne. Il monte de plus en plus haut et passe devant le clocher de l'église qui sonne 16 heures. La quenne poursuit sa visite. Il descend la rue en volant. Des immeubles, mais aussi des maisons l'allongent. De nombreuses personnes vivent ici et ignorent tout de ce petit Aken qui vole dans leur rue à ce moment même. Au bout de la rue, l'Aken voltige et survole une étendue d'herbe. Des enfants y jouent au ballon. Un seul d'entre eux lève les yeux pour l'apercevoir. La brise s'amenuise. La quenne descend doucement et passe par les fenêtres ouvertes de la bibliothèque. Un enfant y feuillette un livre, les yeux emplis de curiosité. Où la quenne va-t-il terminer son voyage La faible brise emporte la hors de la bibliothèque. La ken remonte légèrement et frôle le drapeau de la mairie, ce drapeau à trois couleurs qui représente notre pays. Le vent faiblit maintenant. La ken entame sa descente. La ken continue son excursion près des commerces et passe devant la vitrine de la boulangerie. Des bonnes odeurs de pain frais attirent les passants qui viennent y acheter leurs baguettes. La quen descend tout doucement et s'approche dangereusement du sol. La quen termine enfin son voyage. Il s'est posé dans la cour de l'école de Lucie. Au pied d'un arbre, il s'enfonce doucement dans le sol et s'installe grâce à ses petites épines. Le vent ne l'emportera plus. Il s'accroche solidement. Et dévoila la terre son secret, une graine. Sans le savoir, Lucie joue tous les jours à côté de la quenne qu'elle a soufflée vers le ciel. Au fil du temps, l'eau et la terre ont nourri cette petite graine qu'il portait précieusement. Et un beau matin, en arrivant à l'école, Lucie aperçoit au pied de l'arbre l'un de ces soleils qu'elle aime tant. Tout le monde les appelle des pissenlits, mais pour elle, il reste des soleils au milieu de l'herbe. Et maintenant, elle le sait, un jour, elle soufflera sur les hélicoptères blancs du pompon d'argent. Tout le monde les appelle des pissenlits, mais pour elle, il reste des soleils au milieu de l'herbe.